L'histoire que vous allez découvrir est l'aboutissement d'une formation en situation de travail suivie par Clarisse en pleine formation au métier de vendeuse. Mais reprenons cette histoire depuis le début. La FEST, action de formation en situation de travail, est une nouvelle modalité pédagogique qui permet de développer les compétences des salariés en situation réelle de travail grâce à un parcours adapté et personnalisé. Une FEST se déroule en quatre phases. Le diagnostic entreprise, l'organisation de la formation, l'action de formation et le bilan. Avant de mettre en place la démarche, hey il est primordial d'établir un diagnostic d'opportunité et de faisabilité. Il peut être réalisé par un expert acto, bonjour madame, ou hey par un prestataire externe comme monsieur à droite. Il permet de déterminer si la FEST est la modalité la plus pertinente au regard des besoins en compétences de votre entreprise. Et d'évaluer si les moyens humains et l'organisation sont réunis. Il s'agira également de valider l'adhésion des différents acteurs sollicités direction ou service RH, représentants du personnel, managers, formateurs et référents à FEST. La seconde étape est celle de l'organisation de la formation. Elle consiste à désigner un formateur AFEST au sein de l'entreprise. Ici, il s'agit de Kader, un expert dans ce domaine, à la fois pédagogue et surtout désireux de transmettre son savoir. Cette étape nécessite également l'intervention d'une personne qualifiée en ingénierie pédagogique. Vous pourrez former quelqu'un en interne ou faire appel à un prestataire extérieur. Après l'observation de son poste de travail, le formateur qui peut être aidé du référent AFEST et du manager établit une fiche détaillée des compétences à acquérir. Ils pourront s'appuyer sur des supports existants, tels que la fiche métier ou la fiche de poste. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Kader, le formateur, et Kate, la référente à FEST, construisent ensemble le parcours de formation et définissent les modalités pédagogiques les plus adaptées présentiel, formation à distance ou en situation de travail. L'apprenant, ici Clarisse, sera alors situé sur les compétences définies grâce à une grille de positionnement. Puis vient la phase de l'action à proprement parler. Elle consiste à alterner mise en situation, phase réflexive et évaluation. Lors de la mise en situation, Clarisse apprend en faisant. Elle réalise par exemple l'importance du sourire et se rend compte des facilités et difficultés rencontrées sur le terrain. Pendant ce temps, Kader l'observe en action. Lors de la phase réflexive, sous forme d'échange, l'apprenant prend du recul sur ses réalisations en verbalisant son action. Le formateur situe ses besoins et réajuste le parcours de formation si nécessaire. Vient ensuite la phase d'évaluation. Kader va pouvoir mesurer les acquis et les progrès de Clarisse. Une évaluation finale viendra alors valider le niveau de maîtrise des compétences de l'apprenant en fin de parcours. Par exemple, sourire au bon moment pour un bon accueil. Enfin, il s'agit d'analyser et de capitaliser. Il est temps de mesurer l'appropriation des compétences et l'impact de la test sur l'activité de l'entreprise. En résumé, la FEST offre à votre entreprise une formation personnalisée, une formation 100% opérationnelle, une formalisation des temps de transmission des savoirs, une intégration réussie des salariés, une mise en avant du rôle des formateurs et un vrai développement des compétences. Alors, prêt à passer à l'action